Bonjour, je voudrais raconter aujourd'hui comment Zomba, le programme de Sigrun Sigrun's Online Master of Business Academy, a changé ma vie. Je m'appelle Gudrun, je suis professeure de danse, énergéticienne et coach et j'aide les femmes à se connecter à la puissance du féminin sacré afin de retrouver la légèreté et l'enthousiasme pour leurs projets. Et j'ai rejoint zomba l'année dernière, au mois de janvier, à un moment où j'avais essayé depuis deux ans à, à euh, me créer un, une activité, avoir des clients euh, pendant deux ans. Et c'était totalement sans succès. C'était un moment dans ma vie où j'étais vraiment au bord du désespoir, au bord d'abandonner cela. Parce que je n'avais ni revenu, ni clients. J'avais appris dans un autre programme de marketing toutes les techniques que tu peux trouver gratuitement ici partout. Et malgré ça, j'ai passé des heures, malgré ça, rien, quasiment rien comme résultat. Et donc, ça, c'est très, très désespérant. Je ne sais pas si tu euh, as, es déjà passé par là. Au début, on sait que c'est dur, donc je m'accrochais. Mais franchement, en janvier l'année dernière, je me suis dit « écoute, tu laisses tomber, ça ne va pas marcher. » Et j'avais des idées en tête comme quoi, bon, bah, quand tu es professeur de danse ou quand tu enseignes une méthode de coaching qui implique les mouvements et le corps, bah, tu peux pas gagner ta vie avec ça, personne ne veut ça, etc. Donc, j'avais plein de doutes et euh, j'arrivais au bord vraiment de ce que je pouvais euh, endurer quelque part. Et donc, là, je trouve, je tombe sur cette femme en rouge, Sigrun, qui donne une masterclass, une séquence de masterclass et des contenus que j'avais déjà dans la forme, j'avais déjà vu dans l'autre programme, enfin, pas, pas de cette manière-là, mais la théorie, j'avais déjà, je connaissais déjà. Mais Sigrun avait ce quelque chose, avait cette clarté, avait cette manière de présenter les choses, cette générosité, euh, ce, ce, ce, cette clarté qui m'ont complètement convaincue. Et donc, en janvier l'année dernière, j'ai intégré son, j'ai rejoint son programme et cette communauté internationale, euh, de toutes les femmes qui, en rejoint son programme. C'est un programme euh, où tu apprends les, euh, le marketing pour soit une euh, entreprise en ligne ou bien même si tu vends des produits ou si tu veux en tant que coach donner des séances ou des, des soins énergétiques ou n'importe, de prof de yoga, on a tout dans cette communauté. Et donc, quand j'ai réintégré, quand j'ai intégré ce programme en janvier, ma vie a totalement... Changer. Déjà un mois après avoir intégré le programme, j'avais mon premier client pour un package de coaching pour deux mois qui m'a payé 590 euros. Pour moi, c'était inimaginable. J'étais professeur de danse et on, me donnait 10, et on me donne toujours 10 euros pour une heure de danse, de, de cours de danse en groupe. Et donc, je venais de 10 euros à quelqu'un qui me donnait 590 euros, ce qui est un prix normal pour un package de coaching sur deux mois. Donc, pour moi, c'était un peu la fête et surtout de me dire oui, enfin, ça commence à tourner, enfin, ça marche, enfin, je peux trouver des clients. En mois de juillet, cette même, donc l'année dernière, j'ai créé mon tout premier cours en ligne de quatre semaines depuis lors je l'ai déjà maintenant, je suis en train de le donner pour la troisième fois c'était la version euh, gratuite et j'avais dans mon groupe 50 personnes 50 femmes qui au mois d'août quand le cours était fini m'ont donné des témoignages où j'étais simplement là, toujours avec des larmes aux yeux tellement c'était touchant et tellement ce rêve que j'étais sur le point d'abandonner prenait maintenant carrément forme au mois d'août, j'ai donc eu le courage, parce que jusqu'à là, je travaillais encore, j'ai eu le courage de quitter mon travail et d'y aller à 100% et de me dire, OK, je peux le faire, je peux vivre de cette activité. Donc, au mois de septembre, j'ai tout de suite intégré un groupe d'affiliés pour un lancement d'un grand programme. où J'ai vraiment appris à qu'est-ce que c'est le business en ligne, faire en groupe c'est magique, c'est, tout est dans le virtuel, mais on a, à la fin, même bu comme ça du champagne ensemble dans une réunion et c'était vraiment totalement magique. Au mois d'octobre, tout de suite après, j'ai eu mon, j'ai eu un groupe avec un challenge sur la confiance en soi en tant que femme avec l'intuition où il y a eu 450 femmes dans ce groupe que j'ai guidé sur ce thème. Et de suite après, j'ai vendu pour la première fois mon cours en ligne et il y avait huit personnes, huit femmes qui ont donc payé cet, ce cours en ligne, et de nouveau des témoignages, et de nouveau plein de gratitude, plein de transformations totalement magiques dans la vie de ces femmes. Au mois de décembre, j'ai enseigné un deuxième euh, programme en ligne, cette fois-ci de 10 jours pour les 10 nuits de Joule. Et euh, là de nouveau, j'avais 12 personnes qui ont participé et qui ont acheté ce programme. Et au mois de mars cette année-ci, j'ai eu mon tout premier client pour une retraite. Donc, il est venu passer une journée entière avec moi et, euh, pour, pour cette retraite au prix de 997 euros. À part le fait que, point de vue budget, point de vue argent, je commence à toucher maintenant des, des clients qui ont les moyens de travailler et profiter de travailler avec moi, euh, c'est aussi la valeur que je sens que mon travail apporte. Et ça, c'est vraiment un développement personnel qui est, qui, pour lequel j'ai besoin et j'ai eu besoin d'un coach comme Sigrun. Quand Sigrun, elle, elle donne dans ce groupe une fois par mois, euh, chez Somba, euh, un hot seat, ce qu'elle appelle un hot seat, et tu peux poser toutes tes questions. Et tu as un coaching en 1 à -1, 1 avec elle. Et c'est là que, comme elle est tellement expérimentée, et elle, cette elle a cette clarité, quand tu dis quelque chose, quand je dis quelque chose, elle sait exactement où est le point faible, où est le, où est le blocage chez moi, où je dois et je peux évoluer. Et ça, c'est magique et c'est précieux et ça change de tous les autres programmes que j'ai vus ici. T'as derrière. Tout sans savoir, parce qu'elle a des diplômes et des diplômes et des diplômes. Elle a été informaticienne, elle a un master of business, elle est architecte. Enfin, elle a, Je ne sais même pas combien de diplômes elle a, mais on sent cette expérience, on sent cette clarté, on sent cette puissance, on sent cette bienveillance aussi. Elle, le fait qu'elle croit en ses clients fait qu'on se le permet soi-même de ne pas abandonner et de commencer à croire, même si avant on a eu peut-être des échecs et on s'est dit « non, mais non ». Ça, c'est la magie et ça, c'est le pouvoir chez Samba. Et je voudrais te donner aussi, je les ai notés parce que je ne les connais pas par cœur, quelques chiffres. Donc, en fait moi, ma mailing list, elle, il y avait 300 personnes dans cette mailing list maintenant il y a 1200 personnes dans ma mailing list Facebook, j'avais 60 personnes maintenant j'ai 750 personnes sur ma page euh, dans des groupes, j'ai quatre différents groupes dans un groupe il y a plus que 450 personnes, dans Instagram il y avait personne, maintenant j'ai 218 personnes qui me suivent Youtube, aucune vidéo et j'ai 350 vidéos et c'est 83 personnes qui me suivent sur euh, YouTube. Je suis maintenant aussi sur Instagram, sur euh, LinkedIn et sur Pinterest. J'ai appris donc à euh, travailler sur la visibilité et à vraiment euh, bien être, être visible et oser euh, parler de la méthode, etc. Donc, je partage ça ici pour toi, pour te dire que pour moi, il y a vraiment encore quelque chose que j'ai oublié de dire, euh, qui est encore plus précieux que tout cela. Premièrement, ce rêve que j'avais, il a pris forme. Il a pris forme dans un sens que je n'avais même jamais imaginé. J'ai autour de moi ces sœurs de lumière, cette sororité que j'ai créée, ces clients qui, qui sont ont cette gratitude, qui ont cet amour pour ce que je leur ai donné. Et je les vois évoluer. Et c'est comme des bébés, c'est comme des enfants qui, que je peux observer avec une énorme joie et prendre leur envol. Et ça, ça vaut plus que tout le reste. Si je meurs demain, personne ne peut m'enlever ça. Personne. C'est vraiment une réalisation de soi que ce programme m'a permis. Et je sais que ce n'est pas tous les jours pas facile, mais c'est le fait de s'entourer, de fait avoir le coach qu'il faut, d'avoir le contenu. Euh, qu'il faut structurer euh, un, un module après l'autre et tu peux les prendre comme un énorme buffet quand tu as faim ou quand tu dois manger un truc, tu le trouves, tu trouves tout dans bas mais aussi cette communauté internationale qui est toujours là pour, quand tu poses une question, quand tu ne vas pas bien ou quand tu te, as des doutes, de te soutenir et de vraiment de, de t'aider avec euh, tout cela. Donc, ce que je t'invite à faire, je vais mettre un lien ici. Mets-toi sur la waiting list, sur la liste d'attente. Les portes s'en bas, rouvrent à la fin du mois de juin. Et toi aussi, tu peux profiter de tous les bienfaits que ça m'a fait à moi. Si tu as la moindre question, mets un commentaire ici en dessous. Je me ferai une grande joie de répondre. Et euh, je vais mettre le lien vers la Liste d'attente de Samba. À part ça, j'ai créé aussi un groupe sur euh, Facebook, un groupe des porteuses de projets, où tu peux également nous rejoindre. Et je partage dans ce groupe euh, tous les euh, contenus, tout tout, tout, tout tout mon savoir, tout ce qui que j'ai appris depuis lors. Et aussi Sigrun va venir dans ce groupe elle-même répondre aux questions. Et elle partage aussi des contenus de très, très, très haute valeur et qualité dans le groupe. Donc, rejoins-nous, mets-toi sur cette liste attente pour ne rien rater de ce qu'elle va faire maintenant au mois de, de juin et euh, faisons ça ensemble de faire évoluer nos passions et nos projets. Merci beaucoup de m'avoir écouté et euh, je me réjouis beaucoup de savoir quel est ton projet, tu peux le mettre ici dans les commentaires en dessous, quel est ton projet de vie, où est-ce que tu en es avec ça, est-ce que toi aussi tu as envie que ton rêve prenne forme et se concrétise, et que tu puisses avec enthousiasme et confiance te dire « oui, je peux le faire » et savoir que tu vas être soutenu à 100%. Au revoir et à bientôt